Je vous remercie de la radio FM 97.5. Nous avons eu l'émission 15h. Nous avons eu radio Nous avons eu l'émission de la Nous la Nous avons de euh, Mme Mbokiti mouvance présidentielle du militant qui a amené Mme Louga. Il est un mouvement plutôt idéal, c'est-à-dire que Madame Ligen idéalement que limité que Mme Initiative pour le développement et l'émergence alternative de Louga. Je suis très heureux coalition républicaine Samusunureu. Je vous invite à la radio FM. parler de Alassane, vous invitation à la Abdou Hadr, vous avez dit vous dalal opportunité vraiment ñu wax ci tollu wayu réew donc nous remercier le groupe promo consulting yëpp ci liggéey bu rafet et def ci média hamal ci lu jëm ci xamal nit d'accord tu as sih, bueno, il y a un mouvement uh -huh. présidentiel, une coalition républicaine. Idéal, quest samen... une uh -huh. euh, que vous Idéal, euh, uh, nous idéal, rapidement ce qu'on Nous en nous avons la nous avons dit en fait des Nous Nous Nous des mais okay. c'est slash slash, uh, national. National. national. Donc, si okay. nous avons de des gens qui ont été Parce que nous avons politique développement. La politique d'abord, à la base, c'est un investissement humain. Nous avons dit président a am qui a balé que nous Donc, nous avons dit que watch avons djoxe sa contribution sociale manam les américain give back fay sa nous vous gens qui en valeur mais pour faire, en en train de en train de en train de en en de en que en en en vision. que qui est-ce que pour les gens qui ont été fait pour si les euh, coordination, coordination euh, euh, donc comme idéal pour les nationale gens qui ont les nous, nous avons a les partis politiques, les coalitions, de les entités, de même société civile, faire un Parce que ce c'est ce un ce mieux être social pour le vécu des Sénégalais. Madame Dundin, nous faire nous nous faire de la coalition républicaine, nous nous de même, vraiment, on a je ak ñom ba teunk vraiment li nga xamanteni élaborer un plan d'action pour vraiment jëmmal suñu gis-gis ak suñu Sénégal d'accord Alassane Bint Sambu est nga directeur dit fan nga nek euh fan lañ la yobbu euh ba direction le président son excellence le président Macky Sall mi nommé directeur de la sensibilisation et du partenariat institutionnel au ministère de l'urbanisme depuis le 3 juillet 2019 donc, nous sommes tous les de faire nous sommes engagés, politiquement. mais nous avons une politique active à la base. Okay. Donc, nous sommes euh, directeurs, vous. nous étions en nous sommes les dans le cadre de la société civile, de notre engagement social. Il faut que nous ont la vie politique. Il faut nous étions en les de faire responsabilité également. nous Président, Macky anyway, Sall pour le rayonnement de notre pays ban mebet am mebet ko yang ya se au Sénégal, plus Afrique, Adine. C'est parce que nous avons un potentiel extraordinaire au niveau de Louga D'abord, la position géographique. Nous avons une position qui nous permet de polariser le bari. Parce que si on est un peu au nord on a, on a Saint de Saint-Louis, il faut le premier gisement de gaz au Sénégal. Il reproduire plus de 450 milliards de mètres cubes de gaz. Donc, nous avons une position la plus grande agglomération. De part et d'autre, Saint-Louis, Lougola, c'est à 70 km. Donc Lol, c'est une position hyper stratégique. Bochole, également, chiwes Littoral, on est à 35 km du littoral c'est un potentiel immense pour tout ce qui est produit alliotique nga xol ci centre bi un peu nga dem linger dara c'est la zone sylvopastorale du Sénégal donc faut également un gros potentiel c'est moins de 80 km nga xolat également ci ci sbi bala ngay jotat grande agglomération di nga 100 km muy thiès donc lolu la position stratégique bo xamanteni tay ñun luñ doon proner muy deuxième capitale bi ñu jëm ko parce que dina mëna centraliser tout ce qui est opportunité venant du nord de l'est, du sud et euh, du centre, nous centralisons au niveau du l'Ougam nous donnons une plateforme est une logistique. la voilà, chance les infrastructures de base et l'orientation le le sont les générations les de faut tirer l'ougue, tirer Donc position stratégique D'abord pétrole, c'est le gaz, Au delà de ça, nous avons également des ressources humaines. Mais est ko, plateforme web en œuvre, il faut les ressources humaines permettent des Parce que si on a pétrole, gaz, on a vraiment des ressources humaines aptes à faire des mais on va passer à côté. Donc, nous avons une chance d'avoir une population naturellement immigrée. Parce que si on a en de faire des choses, on va des choses. Si sur le plan touristique nous on a un programme touristique, ce sera un programme touristique ben ben mais le tourisme appel à l'investissement c'est à dire que a des kibib dans les à mon alternatif ainsi de suite donc on une plateforme web qui permet de de de il y a une opportunité pour le logo. également ce a ce ce centraliser que nous avons pour le logo que le monde, le que le en santé. le de que je me dis que je suis maire, je suis conseiller municipal en plus. Je municipal, mais politique. Je suis maire, je suis développé. Je suis développé. Je suis développé. Je suis développé. Je suis développé. Je suis développé. politique, suis Je suis conseiller municipal en plus. Je suis conseiller municipal, mais vous Je suis développé. Je suis développé. politique, suis développé. Je suis développé. Je suis développé. Je suis développé. Je suis développé. Je suis développé. Je suis développé. Je suis donc nous avons le où traverse, où traverse, mobile Non, c'est une sa responsabilité personnelle. C'est d'ailleurs nous Donc beaucoup de Et puis, l'exécutif. Parce que il timine si a ko de mais tay ñom buñu défulé sen waréf mu des exiger ressources pour, pour nettoyer les mi parce que tay ni si 200 milliards ils fait, par exemple mi vous faites par exemple les comportement bi war kheine, ni mm. et tabi, de ne qui ont comportement important. Il y a une faible. Il y a une faible. Il y a une faible. Il y en réalité, la politique est très nous une question de question responsabilité individuelle. Mmh. Voilà, donc nous avons dit que nous avons que nous avons dit nous dit que nous avons dit nous avons dit nous avons dit nous avons dit nous avons nous avons dit que nous nous avons nous avons dit que nous nous avons dit nous avons dit nous nous nous je suis un bint qui a été un qui a été un homme qui a été a Il a a y a le Président Maki Saladal m'a dit 2024 il faut qu'il je euh, Je suis là, nous, nous l nous l de vous dire que nous en tant que de la structure des cadres. Je suis nous vraiment de La dire que Parce de que nous de l'emploi. que de la que vraiment, son Excellence le Président de la République, qui a fait le politique emploi. Dit Fussel également, qui a fait le programme, programme, qui a programme, Porteco est au niveau de plus de 46 départements qui sont Sénégal nous avons des structures de référence pour une gestion urbaine de, de l'emploi de, de, de proximité parce que DR, fonds fonds les谁, les les vraiment, nous des de d'une façon très professionnelle pour que nous également vraiment le programme de la République 65 de qualifications que de la république de la république de 65 000 jeunes de qualifications de page business plan euh dèr mën na len formation 3 FPT ak ONFP mën na len jappalé ci li capacitation mise à jour sen HAM donc yoyu yépp une innovation, innovation que son excellence le président Macky Sall indi di jappalé euh xalé yi di mais moy euh Sénégal moy keul ni nit nous ñuy le vers l'information par exemple information bo xamne soxal na len lu Accès à information 46 déjà pool mais maintenant animation bi bo fait des road show manam parce que Nous politique publique Nous stratégie donc, les gens nous avons fait, c'est échanger des informations. Nous avons fait des informations. Nous avons fait fait des informations. Nous avons fait des fait fait fait des fait qui fait fait fait nous avons sen téléphone. Même si nous fonction vocale, nous avons bonne ONFP, Nous que, nous Parce que, aussi, nous avons Nous avons Nous avons Nous avons Nous avons Nous avons Nous avons Nous avons D'accord. la euh, question est de la coalition républicaine, ça, le président Maxal, moi, un candidat euh, 2024. Vous le candidat de juridiquement moralement pour bon la que nous sommes une de logique politique. coalition, porter la candidature de son Excellence le Président de la République. Parce que nous avons la Constitution, également on s'est rendu compte que son Excellence le Président de la République, même si nous mais nous candidats. De nous notre... Nous avons fait une pour que nous nous Également, nous son excellence, depuis dix ans, nous avons dit que c'était exceptionnel. Nous avons dit, nous dit, nous nous avons bilan matériel bi nous donc, nous sommes présents, a fait. Nous bilan immatériel. Mais moi, je ai fait comprendre que le bilan immatériel, d'abord, la chose la plus importante, c'est d'ailleurs générosité et humilité. Moi les attributs essentiels d'un homme politique. Le président de la République Dufkujemel, a a en maintenant une coalition pendant 12 ans. C'est du jamais vu. Et puis, ce n'est pas, pas n'importe quelle coalition. Mais, mais, mais autre une... Une autre nous nous aussi. Abdouhan, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit nous avons nous nous avons dit que choses. nous avons nous avons nous avons c'est quasiment du jamais vu. C'est du nouveau au Sénégal. Parce que fonction président, c'est ce qu'on a dit à Ngourou, il a le président de le Mais ce donc, Pour revenir à cette question par rapport à la gestion, nous avons à la gestion. Nous et vertueuse. à la gestion. Nous avons accès à d'appréciation. Mais il y a des réseaux Nous avons tous les corps de contrôle ko re contrôle yi buñu ñëwé amna procédure buñu jaar buñ ci jaaré buñu paré sen liggéey amna kuñ ko wara djébal kiñ ko wala bu ko déful koku ñun liñ ci xam moy ke ni ñu ngi tok diko déglu e que gisagunu kenn ko xamanteni xeyna demna défier ko re contrôle yi ji wala ñu déflo ko mu baña def donc dëkk bi dafa am yoon nu muy doxé nit ki nak mënga nek fi nga nek ga am sa appréhension am sa gis gis am sa yëg mais li nga wax ak li nga xamanteni c'est pourquoi oui, oui, mm -hmm. je justice. Je suis en justice. Euh, je que en justice. Je suis en justice. Je suis en justice. Je Je suis Nous Je Je suis Je nous avons dit de que nous Donc, nous avons fait Nous avons fait des choses. Nous avons fait Nous avons Donc, nous avons fait des choses. Le Sénégal n'est pas entraîneur. Il n'est pas juge. Mais il n'est pas juge. Il n'est pas juge. Il n'est pas il y a des gens qui Mais je sais que les Irmandais, Maxal Momlam, de a ont ils ils de ils nous il y a peut a Tu sais que c'est un professionnel médias. Non, mais ce a plus de 366 détenus qu'ils ont baillés C'est Donc ça aussi, un processus, Parce que t'ay avec la séparation des pouvoirs. On présent le Président DJ il possibilité mais nous avons le parcours de tête parce que nous d'ailleurs rapport. Nous avons apprécié 10 choses. Nous ce nous avons fait, c'est décision. Nous avons pris une décision. Nous décision. Il faut que les gens puissent prospérer. Est-ce que c'est ce que vous avez fait pour prospérer Vous avez fait des détenus politiques Non, des détenus politiques, c'est ce que vous avez fait. Mais il faut que le cocktail Monotov prémédite sa action. C'est une action criminelle. Il faudrait qu'on soit sérieux. Si vous avez fait des détenus, vous ne pouvez pas considérer comme arme blanche. Parce que vous avez fait des gagnants. Vous avez Je respecte la fonction policière. Je suis un frère, un policier. Si nous avons des gens, des gens qui ont des enfants, nous avons des gens qui ont des enfants, gens qui ont des enfants, des gens ont des enfants, travail, gens ont très élégante, de son excellence, et l'appel qu'il a dans dialogue dans dans politique. Nous dialogue politique, même <tentraînement> candidat mm -hmm. euh, de président qui a fait un bilan Mais le problème nous les Sénégalais, nous avons opposition, mm. nous no avons Mm -hmm. Même si mm -hmm. on okay. nice. a justifié, nous avons fait des choses, nous avons fait des choses, nous avons fait Mais si pose problème, vous avez des dit que dit que vous dit fait dit Man, ne sais pas si vous a beaucoup de choses politiques. Parce que je ne pas par exemple, que vous avez beaucoup d'appréciations. Vous savez man, vous avez beaucoup Mais Vous savez que vous avez beaucoup aux institutions de justice, nous organisent. Nous organisons, nous nous avons Donc, donc moi, je, me, je pense être très mal positionné pour nous pour porter des jugements de justice, pour que Nous, avons des éléments pour apprécier, nous avons peut-être journaliste qui en tant que militant également. Il y a Il y a langage ou attitude violente qui de De part et d'autre, mouvance mou présidentielle ou une opposition. au niveau de la coalition républicaine, on le condamne fermement. Parce que le Sénégal est un dialogue, un échange, un échange, Parce que si nous Dundu dans la communion, l'allégresse et tout, mais l'eau, mais politique, que que vous avez une que que ko rel gui di ideal bok ci coalition républicaine sam suñu rew membre également sous coalition de bok okay. ci benno bok yakar parce que suñu secret suñu suñu présent papa mourou fall da fay ci sg ci secrétaire exécutif permanent bu benno bok yakar d'accord Les cinq membres mang lay wax na len yeen fan ngène tek ndax juridiquement euh ñu bari président mak sall wurté def mais non, mais vous nous. dit que vous avez dit a dit que dit que non, non, si président, de êtes président. Vous président. président. Vous êtes président. président. Vous êtes président. président. président. président. Vous président. Il président. Vous président. C'est ce nous, nous le Sénégal, les les nous avons nous avons le président, ce a fait, c'est le n'y a mais Mais parce que, euh, le, de de constitution, le président est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Il ne va a pas ni nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs donc la base là la juriste je suis débat juridique parce que je suis temps mais je comme comme Diaz Ousmane Songo, limu waxon télé bi, agnianen, agnianen. donc c'est un débat purement juridique si ko nous respectons les gens, nous les sommes de le Conseil constitutionnel, le moment venu, Conseil nous de recevoir les les les demandes de candidature, beaucoup nous sommes éligible et nous sommes les nous devons les de nous de sommes Neuf mois, parce que nous avons là campagne électorale, on nous, veux, nous aimer, que, euh, nous avons le des comptes. que conférence des leaders de la coalition, nous avons pris la candidature au président, nous vont débattre. Ils vont parler, ils des et nous parce qu'il est un pays Sénégal, un Ascan. Parce pas expérience pas pas que Parce que la pratique gouvernementale, l'expérience. Le Président de la République, il a au, au, au moins plus de 20 ans d'expérience. Lolo ce il il a été il a occupé toutes les stations les plus enviables en politique au Sénégal. Ministre ministre de l'Intérieur, Premier ministre, Président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une vision, ce qui réaliser ce qu'il a eu à faire en un temps record. Ce n'est pas une expérience, une expérience qui a été cette expérience bobu duñ ko am, Bapare, am un président il est en train de faire d'excellentes de, choses am de vraiment, n yukoy, n yukoy pour des questions tenni, pas juridiquement fondé j'en ben profite hein, pour saluer l'attitude de certains leaders qui ont commencé à accepter vraiment L'appel au dialogue de son Excellence le président de Est-ce que le dialogue est sincère? Est-ce que nous voulons ici nous amener à nous amener à nous amener à nous avons à les amener à nous amener nous nous nous à à nous à à Idrissa Seck, Président Macky Sall, je ne parlerai jamais de deal. Parce qu'ils ont consacré plus de 30 ans de leur vie au Sénégal. politique n'est pas la mais politique n'est politique est de la même chose pour Askan. Les gens ne sont pas la même chose, les gens ne politique bien sûr a 3 heures de temps, quatre heures de temps, il y a 4 heures de temps, il y de il y a y de au a a je Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, 2010-2011, depuis plus de 3000 morts. Fana euh, Laurent Bagbo. Mais bien 2021, nous bissoule Côte d'Ivoire. Nous membres de l'opposition. Nous Le président Alassane Ouattara et Henri les autres forces vives de la Côte d'Ivoire, pour des Mais nous, je expliquer que nous, nous nous Nous nous terre de dialogue. Mais nous avons dit que nous avons Nous nous Nous Mais la politique une Mais nous l'opportunité pour saluer la grandeur. Et l'attitude républicaine du président Idrissa Sec. Parce que Taï, il ne peut pas dire qu'il a mais il a reconnu avec humilité, erreur d'appréciation, erreur d'appréciation, il y a eu le président Macky Il a eu vision, pas de vision, mais il a une vision de Sénégal, d'Afrique, sur le plan de la diplomatie, au niveau international. Mais il ne peut pas Thaï être à la table avec le président Makisal. Donc, c'est ce qu'on sait au Sénégal, c'est ce nous avons dit le président Khalifa Sale, je, vraiment, je, je je le félicite qui grandeur malgré les mudumbuye ah gelko dem le dem parce que le président abdoujufun ko donc donc nous ce nous politique, beaucoup de gens qui ont avec l'avènement des réseaux sociaux wahlo Saga, parce nous sommes à l'ère de la promotion des réalisations du chef de l'État. Mais mais mais sans que vous que il il faut que je que il que Madame, troisième candidature, il y candidature, troisième candidature, il y deuxième quinquennat. mais est-ce que le président Macky dans le 2011, il a dit qu'il a fait mandat il a Sénégal est-ce que président Macky Sall, les 2011, 2011 Sénégal Non, forcé. forcé pour qui Dès les acteurs de 2011, les plus beaux jours les de la démocratie ont été tournés au Sénégal Nous avons défini nos politiques, nous président Abu Wad de la République. Donc, ce je veux dire. Je c'est ce que je président c'est Sall c'est ce c'est ce je que que il euh, est un grand opposant. Il fait partie des plus grands opposants di, di, di, de son Excellence le Président Macky Sall. Mais 4 avril, on l'a invité, il a accepté en tant que maire de Dakar. Il pouvait ne pas le faire, dem, Donc lolo qui est le au Sénégal. Donc lolo qui est bien démocratie. De faire du cocktail monotov, du, mon du bar à de du tal et pune. Lolo, belle vision là. <rires> Mais il y a une coalition républicaine ça me soulève. Il y a une lenteur aussi dans des nouvelles fibres, des déclarations, des ben, nouvelles euh, Madame, jammi au Sénégal, je Sénégal, je suis au Sénégal, je suis au Sénégal, je suis au Sénégal, je président au je sais qui que des trucs, des collègues, leadership du qui n'a pas en leadership, de je président, le sur le plan national, sur le plan international. Parce de l'Union africaine, Jakarlop Poutine, nous avons un, un, un corridor pour une... ja enfin, le bonheur des Africains, principalement, accès à des produits séréaliens, ils savent ce qui est. C'est ce qui est. C'est ce qui est. est je donne instruction au ministre de l'Agriculture. Nous avons accès à nos produits. Nous avons à nos produits. Nous la accès à le produits. Nous avons accès à nos Nous avons à Nous avons accès à Nous avons accès à Nous Nous avons accès à de Nous avons accès Gis -en -en. Mais il faudrait qu'on accepte vraiment la liberté à chacun. D'accord, c'est ce que je Sonko, mm -hmm. de gis à, a de justice la de justice de mm -hmm. des c'est une Nous l'élection présidentielle 2024. C'est nous avons vu. Nous avons nous Mais amna ni, y yep, personnellement. Euh, Ousmane Sonko,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 parce que, de toute façon, fait des choses qui sont des choses qui sont des choses qui sont des qui qui sont des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 Man moi ke ni, on parle de séparation de pouvoir, de justice, de respecter la justice. Mais ce que est faire c'est justice, les police, les gens ne pas qui les les les donc, on en fait, vraiment, on il y a instrumentalisation politique. de, de des choses. de a, ouais, aussi, euh, Donc, on a La de faire des choses. de faire des des choses. de des choses. de des choses. faire des choses. faire de faire des Nous ont on non, ce que mais grandeur chef bon, de l'état grandeuru également les institutions de notre pays mais amna fo parce que tay bu nit se nous avons des mais peuple. activité, c'est total. Donc, il y a gens qui ont fait des liens, qui ont fait des des Opposition, justice de d'Ara, mais de nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit Mais nous que nous avons dit que que nous nous nous beaucoup généralisé. À mon avis, ce n'est pas objectif. Et puis, il y a une petite politique, parce que Bimbir me dit, il y a une politique, le président, il faut faire. Mais qui peut ce que le président fait avec la fin de l'année à déflier il y a aussi, nous a une culture parce que si est que parti politique, moi je pense que la première responsabilité des leaders c'est de les former, comment l'un internet, parce que internet, les acteurs américains parler à une personne, c'est parler à tout le monde maintenant, une adresse ip, tu tu lié à une carte euh, digital, il faut pas tenir compte, il n'y a pas de contraintes, il ne faut pas le même, ce téléphone, ce numéro de téléphone, ce numéro de téléphone, ce n'est pas pour rien qu'il y a 5-10 ans, le Président de la République a tenu à ce que tous les opérateurs ont identifié, localisent les, les, les, les, les, les, les détenteurs, les souscripteurs les... dans les, les... Or, les opérateurs téléphoniques. Mais, mais, mais Alassane, nous avons aussi vu que la euh, candidature Ousmane Sonko euh, est un les instrumentalistes de beaucoup présidentielles. Le Sénégal est un Mais le Sénégal est un Parce que nous avons des policiers de nous avons également la euh, gendarmerie qui est la plus Nous avons également l'armée qui est la plus Et puis, nous avons saisi l'occasion d'attirer attirer ben attention. Parce que le 3 avril, nous a dit qu'on l'armée. On a une armée républicaine qui Servi serviraient la personne du président Macky Sall, mais ils servent l'institution du président de la République. Donc, nous avons une sen manipulation, nous avons une chance de notre vie, nous avons pris notre chance, ou nous pouvons faire avec l'armée. Nous si combat politique, nous combat politique. Il y a des institutions qui sont là pour tous les Sénégalais, nous les des Sénégalais, nous les laisser avec Donc, c'est la responsabilité. Par rapport à l'instrumentalisation, nous sommes parce que nous pas à faire il y a des ne je je vous répète ce que vous le Ousmane Songho lui dit qu'il s'agit d'une sainte de la police. Parce que si on ko on ko auto. a des gènes, il a don On na fait On fait Ce que les policiers le ont fait, on l'a fait l'a l'a comme nous l'avons fait, nous avons fait des analyses, des Nous avons Nous avons fait des analyses. des Nous Nous avons Nous avons Nous avons Nous avons Nous avons Nous avons Nous avons Nous avons Nous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 je suis le directeur de l'école Abdou Diassé Je suis en de pour ben valeurs J'espère des échantillons nous permettre de faire une expertise nous permettre également de faire la balance des deux, des deux expertises Après, elle, déduire les conséquences Mais bon on va, je vais personnellement porter plainte contre lui contre Ousmane Sonko contre, contre Ousmane Sonko pour l'offense vraiment du, du, du chef de l'état ah. euh, de de nos forces de défense et de sécurité Les légui euh, Ousmane Sonko Adissar japp nañ ko fukki fan ak juron ben ci wéru mais manam 16 mai ci chambre criminelle euh ndax jappone Sonko sa sun ko wolo en du Sénégal. Est-ce que aussi, 8 mai, une semaine après, je suis a été un je suis justice, justice justice justice. La justice procedure. suis ki On laisse euh, les prérogatives de la police un homme, je suis un homme, je suis un homme, je gendarmerie un homme, je Man, je pense que ni avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons qui que nous avons que nous que que que que que que que que que que il faut que les gens ne soient les qui ont été les gens qui ont les gens qui ont été les gens les gens qui ont qui mais il y, euh, y, euh, mm -hmm. y a Bari gens qui ont été en Il a qui ont aussi des Mais qui de c'est dû à la situation géostratégique. Adinabi fait une guerre qui Russie et Ukraine, il a mais a fait une chose, il a a fait qui chose, il a fait une chose. Il a a fait a fait parce que nous avons fait de des choses fait qui ont fait Nous qui fait Pour vous dire que des ont de fait sur le plan agricole pour nous atteindre autosuffisance alimentaire, il faudrait que nous consommer ce que nous faisons. Ce qui nous permet de consommer, nous avons comme effet de fortification de l'agriculture ou de la paysan. Donc, ce qui nous permet de faire la politique, la dotation de matériel agricole, la dotation d'engrais. On a vu le programme que nous avons son Excellence Président de la République. Il a pris 100 milliards d'euros pour le Conseil interministériel. Nous avons vu ce qui a été fait, ce qui a été fait, ce qui a été fait, ce qui a été fait, ce production de ce qui est fait. Nous ne fait pas de qui sont faites. Nous avons Nous avons fait des choses qui sont Nous avons fait Nous fait des choses qui Nous avons Nous avons Nous avons Nous avons Nous nous nous sommes croissance intégrée parce que nous avons une croissance bi c è, c è, c è, c è extraverti parce que tout le monde nous nous nous nous avons nous avons une nous avons nous avons nous avons dialogué. Nous un forme de chantage. C'est ce qui pas dit qu'il Non, c'est ce parce que l'élection aussi, depuis 4 5 ans. 2019, nous avons mandat. C'est l'attitude la plus responsable. Nous avons pas que c'est conditionnel. Ce n'est pas dit que c'est conditionnel. Ce n'est pas dit que c'est conditionnel. Ce n'est pas Ce n'est pas conditionnel. c'est pas dit que c'est conditionnel. Ce n'est pas élection mais par exemple discussion donc dañu mais bok effectivement waxtaan bi nit ñi buñu ni qui deal non waxtaan bi que buñuy départ ñëpp d'accord ni départ c'est régler les, les préalables pour que nous ne contestation. Parce que nous avons dit que l'horizon 2035 pour le Sénégal émergent, Inch'Allah, nous avons dit le plan Sénégal le dis, euh, nous le nous avons dit que nous avons dit que travers le pape que et le pape nous nous nous nous nous nous avons nous encore une fois le groupe Promo Consulting à travers son président qu'on connaît très bien et nous avons forum de l'emploi à 15-17 ans donc vraiment nous allons Nous pour une solution d'une façon durable Bint Sambou si vous avez FM, C'est une émission peinture 15 Sam 16 budget vous avez de vous avez vous avez vous avez vous avez